Pops at school. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ma night routine. Veille de rentrée, c'est une de mes vidéos préférées que je préfère faire tous les ans parce que je sais pas, j'aime bien voir mon évolution au fil des années et je trouve ça marrant de voir à quel point ma vie change. J'espère en tout cas que la série Back to School vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon Insta si ça vous plaît. Et on va commencer. Je commence toujours ma routine avec un Starbucks, que ce soit le matin ou le soir, enfin à l'heure du goûter. Et donc là, je taffais sur une vidéo, voilà, je chillais dans mon lit en travaillant et ensuite je me suis habillée parce que souvent quand je reste chez moi l'après-midi je suis juste en outfit chill on va dire et donc euh, en haut je portais juste mon jean euh, large noir ma ceinture Gucci et un petit haut je me suis dit que j'allais ranger un peu j'essaie de faire des efforts maintenant que je ne vis plus seule et donc nous avons un celle ce qui est hyper satisfaisant donc je le remplissais Bon alors là on avait des potes qui allaient venir et je pense que ça va être ça un petit peu toute l'année donc il fallait que je range un petit peu mais il y avait encore nos valises qui étaient là et tout euh, de paris donc voilà après j'ai fait semblant de ranger la valise mais vous me connaissez et vous même vous savez que j'ai des soucis avec le rangement et après j'ai fait un truc encore plus improbable pour moi j'ai aspiré je sais même pas quoi dire je m'impressionne moi même j'espère que ça continuera et je vous jure que je le fais c'est même pas pour ma routine j'ai continué à ranger et ensuite j'ai appelé Noémie et donc je vous laisse avec un petit extrait de nos discussions. Genre vraiment, euh, j'ai envoyé au moins 150 messages, tu vois. À un moment j'avais un appart que je devais visiter depuis 3 semaines et tout, et donc je prends, euh, je prends les billets pour rentrer. Bon, après que mes bottes soient partis, j'ai pris... Une petite douche normale car je suis une personne propre Et j'utilise euh, les produits que j'ai actuellement Qui sont les produits carniers Et ensuite j'ai une petite surprise pour vous Pour se détendre la veille de notre rentrée <coughs> Nous allons faire un petit masque Et aucun de nous deux n'a jamais fait un masque comme ça Masque en tissu pour le nettoyage en profondeur Ne pas utiliser sur une peau irritée, abîmée, oh enflammée, merde. exofoliée ou brûlée Folier, pas exofoliée <rire> Attends mais je veux faire une photo Quoi Ah c'est tout visqueux à l'intérieur ah tu ressembles à un renard, tu ressembles en à, à un renard. J'espère que moi je. Ah, ah c'est. Tout, tout, tout visqueux. Attends, je crois qu'on peut le montrer. tout visqueux. Euh... Wow, là il faut pas. Ouais. C'est censé être sexy ouais C'est.. Je <rire> sais pas comment ils sont ton concours, mais non, ma feuille de je sais pas quoi là, ils sont pas super bons. bon. Ballage de ces masques est beaucoup plus joli que le masque en même. <rire> Toi tu fais peur, tu sais qu'en plus ça même pas collé à ton visage, ça sert à rien, je crois. Ah il fait ça non, non, non, mais je mange pas ça! Euh... Ah. Je me sens vraiment pas tellement différent d'avant, <rire> à vrai dire. Non, mais toi, tu t'es dans un truc de malade! <rire> Ensuite, si on sort pas trop tard, très très souvent, on regarde une série ou euh, un film. Et donc, là, ce soir-là, on avait regardé le film sur Yves Saint Laurent et euh, il était vraiment pas mal avec Pierre Ninet, donc je vous le conseille beaucoup. Et ensuite, bah, on a dodo. Alors, évidemment, ce n'était pas ma routine de la veille-veille de la rentrée parce que je la fais un petit peu en avance. Sinon, je pas le temps, je serais trop stressée par le montage. Mais c'est vraiment ce que je vais faire, je pense, la veille de ma rentrée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites pour votre night routine. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram. Et bye, Yamif.